Trouvez l'émission animée par David Abbassi tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et maintenant, 95.2. La justice est très importante, puisqu'il faut voir où la justice était juste. Par exemple, même ici, maintenant, aujourd'hui, en France, imaginez-vous, la plupart des gens ils se plaignent de la justice, mais personne n'ose pas, parmi les politiques, et quand ils sont piégés par la justice, de mettre en cause la justice. Ils respectent la justice. Même si on met le gars en prison, qui était ministre, premier ministre, sénateur, maire, euh, peut-être prochainement le président, on va le mettre en prison. Ici, ah, il n'osent pas de contester la justice. Mais pourtant, il y a des choses à, à faire, à changer. Une chose assez intéressante, que Emmanuel Macron, il a fait, c'est de ramener quelqu'un, euh, de le mettre, quoi, euh, à cet ministère, un avocat, Eric Dupont-Moretti, cher Eric, voilà, on va dire, Dupont-Moretti, il est même ministre de la Justice, et ça, c'est en même temps, c'est-à-dire avant que lui, il commence son travail, Macron, il a fait une révolution. Puisque Eric était un avocat avec plein de brouillés comme Jacques Vergès, mon ami, qui n'est plus là. Jacques Vergès c'était un avocat, on disait, disait avocat de terreur. C'était un avocat de scandale, soit disant. Il défendait des dossiers chauds que personne n'avait pas le courage. Eric était comme ça depuis la jeunesse. Et depuis son première intervention à la télé, c'était je crois dans les années 80, il fait des choses exceptionnelles. Alors la dernière, c'était défendre le dossier Mera. Mohamed Mera, vous le connaissez, vous savez, son frère Abdelgader Mera, il va prendre le dossier, il va être avocat. Un juif, il prend le dossier d'une personne que son frère était terroriste, assassiné les juif C'était très important. Si vous vous rappelez, à l'époque, il a fait un grand bruit, ce courage d'Éric Dupont-Maretti. Il a fait un grand bruit, oh là là là là là. Alors, cette personne, euh, plusieurs fois il a donné ses explications. Pourquoi il a fait ça? Il a dit il a fait ça pour la justice. Nous sommes dans un pays démocratique. Ici si même Hachman, il dit, il doit avoir un avocat. Imaginez-vous cette idée, cette pensée d'une personne qui est lui-même juif, il défend quelqu'un qui était contre les juifs par rapport à ce qui se passe dans le pays musulman, surtout actuellement ici, mettons, en Iran. Moi, euh, je vais vous dire, je, ce matin, ils m'ont envoyé une un vidéo. Euh, police, il va arrêter euh, un jeune garçon. Le garçon, il est à terre. Il n'a rien dans ses mains. Il est à terre. Tac, on va le tuer avec un mot. Et beaucoup d'autres personnes, ils les ont tués comme ça. Et comme vous savez, plus de 124 000 personnes étaient exécutées, les enfants de 12 ans jusqu'à 25, 26 ans, depuis que les étoiles sont volés, sans avoir un seul avocat pour défendre ces gens-là. En plus, tous les avocats qu'ils ont défendus, les prisonniers politiques iraniens, ils sont en prison, tués ou oh, prennent la fuite. Nasrin Sotoudeh, vous le connaissez, ça aussi c'était pris en truc mondial. Nasrin Sotoudeh, c'est une avocate et beaucoup d'autres personnes. Je vais citer le nom que c'était mes amis, j'étais en contact avec ces gens-là, c'est des avocats courageux qui ont défendu des dossiers et ils allé en prison. <rire> Mais ici et maintenant, nous sommes en France. Ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui avec une grande fierté. Moi, j'ai beaucoup d'esprit pour Eric, parce que Eric, c'est quelqu'un d'exceptionnel, de courage. Si Macron, il l'a mis dans le gouvernement à ce poste-là, c'est pour faire la révolution et la révolution dans la justice. Et peut-être une autre fois, je vais parler avec vous de tout ce que Eric Dupont moretti il a fait. Comme des réformes dans la justice française, depuis qu'il est là, que vous ne savez pas. Beaucoup de choses il a fait. Beaucoup de choses il a fait. Mais puisque beaucoup de journalistes sont contre lui, et même beaucoup des avocats, ils sont contre lui, ou jaloux, ou il avait des procès en face à face avec lui, des avocats contre lui, il n'a pas la parole pour s'exprimer, ministre de la justice, Gardez Mais seulement ce soir, je vais vous faire un cadeau de 5, 6, 7 minutes. Euh, puisqu'on était euh, ensemble euh, dans euh, quelques part avec euh, Eric et d'autres personnes euh, je félicite euh, Benjamin Arfi qui est devenu le président de CRFI voilà euh, et là euh, cet un enregistrement que je veux vous diffuser c'est la parole de notre ministre de la justice, qu'il réponde pourquoi il a défendu le dossier de Mohamed Merah. Pourquoi Écoutez-le attentivement. Abdelgader Merah, c'était son frère, vous savez. L'autre était tué et lui était vivant. Il, donne une, il nous donne des explications. Seulement ces explications, on doit faire écouter tous les pouvoirs musulmans dans le monde, surtout en Iran et Afghanistan. Ces gens-là, qui pensent que leur religion est venue pour la paix et pour la justice, parce que réussit quand il était à New York, il a déjà deux, deux jours, il ne parlait que de la justice. Justice, lui-même, c'est un juge. Moi, je le connais parce qu'il était l'enfant de mon quartier. Je le voyais comment il a grandi, Réussi. Même je connaissais Ali Khamenei. Ali Khamenei était... Une famille pauvre, quand il était en prison, il avait des problèmes. C'est nous qui avons l'aider. tout il est le guide. Et ils font n'importe quoi. Ils massacrent les gens. Et réussi, il était juge. Il a exécuté les gens. Des innocents. Il sortait de prison, exécution. Mais tout il est président. Il est président, mais Nations Unies, il parle de la justice. Et personne n'a pas levé la main en disant, tu étais juge. Oh, Aujourd'hui, président, vous êtes en train de tuer les gens dans la roue pour le voile, pour la liberté. Et vous arrêtez tous les avocats, tous les avocats qui défendent les prisonniers. Vous les avez déjà arrêtés ou tués. Aucun avocat n'a pas pu réussir de garder sa vie ou sa, son liberté en défendant même... Euh, prix Nobel, Chirine, prix Nobel, Jacques Chirac, était candidat final avec Chirine Abadi. Alors, candidat, et moi je le sais, puisque Chirac m'a téléphoné, à l'époque président, président Chirac, il a dit à Chirine, tu le trouves, te dis que c'est elle qui va obtenir euh, le prix Nobel de cette année. Et en plus, elle était à Paris, chérie. Madame juge, à l'époque de Chad, elle était juge, cette femme, elle était avocate. Moi, tout de suite, je l'ai trouvée, je dis dit, euh, voilà, j'ai besoin de toi. Tout ça. Elle a dit, non, non, non, je suis à l'aéroport en train de rentrer en Iran. Je lui ai pas... dit, non, non, non, c'est très important, il ne faut pas. Elle a dit, non, non, non. J'ai envoyé mon frère à l'aéroport d'Orly à l'époque. J'ai dit, madame, vous avez pris Nobel restez là. Il a dit, oh, je suis très content, mais je vais y aller. Je viens de là-bas. J'ai dit, si tu t'en veux, pour venir ici, prendre ça, ça va être compliqué. C'est le président de la France, Jacques Chirac, qui devait obtenir ça, il a fait cadeau. Il a dit, je vais faire aux femmes iraniennes, à toi. Alors, il est partie. après, vous savez l'histoire. Même, le prix Nobel, qui est avocate, elle est maintenant exilante d'Iran. Chez Nebat. Alors, c'est pour ça, dans ce pays-là, qui se considère comme musulman, comme sauveur du monde, comme patati patata, il doit écouter les propos de notre ministre, Gardesot, ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, pour savoir et pour apprendre comment on en doit traiter les gens et le monde. Et la liberté, c'est quoi? En plus, c'est un juif qui défend dossier de Abdelgader Mera et qu'il va avoir des problèmes avec la communauté. Mais il y a des rabbins qui le soutiennent. Il va vous nous dire. Écoutez ça, c'est très important. D'abord, je voudrais vous dire que qu'il s'agisse du procès Méran ou du procès euh, V13 qui vient de se terminer ou du procès Eichmann, ou du procès du de, de Treblinka ou du procès de Nuremberg La règle de droit, les terroristes, les nazis, euh, ne l'ont jamais respectée. Et c'est toujours une victoire de l'état de droit, lorsque la règle de droit est respectée. Les juifs, d'ailleurs, euh, ont instauré le Sanhedrin c'est la procédure pénale poussée à l'extrême. Au point, monsieur je dis que quand un homme était accusé et que tous les juges composant Sanhedrin voulaient l'acquitter, voulaient le condamner, pardonnez-moi, il était acquitté, parce que l'unanimité est suspecte. Alors, plus, procédure, plus procédurier que ça, c'est pas possible. Et puis je veux rappeler ici que il y a évidemment une émotion immense, ce pas M. Sandler qui, qui nous dira le contraire, euh, bien sûr. Euh, mais toute la difficulté, c'était que le droit s'applique et que l'émotion, si légitime soit-elle, ne soit pas confiscatoire. Est-il vrai que dans les cérémonies religieuses, il y a, euh, je l'entends et, et, et elle m'inspire, une euh, prière... Euh, pour inspirer euh, les membres du gouvernement. Et j'espère que de temps en temps, le bon Dieu est pas loin quand je prends une décision. Tout ça pour vous dire que, quand on est une victime, on a au fond le droit de, de haïr et de, et de mépriser celui qui est l'artisan de votre malheur. Mais quand on est une grande démocratie, il faut respecter un certain nombre de règles. Je parlais tout à l'heure d'Aishman, il a été défendu. Moi, je crois que la fin de la guerre, ce n'est pas l'armistice, c'est le procès de Nuremberg. Et que tous ceux qui ont comparu ont été défendus. Et défendre un homme fut-il à un moment donné l'incarnation du mal absolu, eh c'était indispensable pour que l'on rappelle, au fond, que la démocratie avait triomphé de la barbarie, que la civilisation avait triomphé du terrorisme. Et puis, naturellement, il y a ici un certain nombre d'avocats que, que je connais, je reconnais et que je connais. Défendre mes rats, ce pas défendre l'islamisme radical. C'est être là pour que les règles de droit s'appliquent à tout le monde. Et vous savez, bon, vous savez pas, mais je vais vous faire cette petite confidence. Euh, je, je fréquente un restaurant bien caché bien connu, de la place de Paris. J'y allais tous les mardis et je n'ai pas... Euh, déroger à mes habitudes quand, euh, quand le, le procès Mera se déroulait. Il y a d'ailleurs un témoin de cela, là-bas, euh, Adrien. Et chaque fois que je sortais fumer une cigarette, il y avait évidemment un gamin, deux gamins, une gamine, deux gamines qui venaient me voir et qui me disaient mais com « Mais comment vous faites ?» Alors c'était toujours très respectueux. Et là je disais « Vous voyez, les terroristes, les islamistes radicaux, il n'y a pas de procès chez eux. On exécute de façon sommaire. Il n'y a aucune règle. Et c'est ce qui nous distingue d'eux. Et c'est là où le droit prend toute sa place. Et, je ne sais pas si c'est une bénédiction, mais je vais quand même vous le dire, il y a, dans la communauté juive, eu beaucoup d'expressions de solidarité. Non pas vis-à-vis -vis de Mérin, hein. voilà, mais voilà, mais en disant, il était utile que vous le défendiez. C'était important. Et j'ai même reçu une lettre que j'ai conservée. Euh, bon, j'ai reçu beaucoup de lettres d'insultes, mais j'ai reçu une lettre très très belle, qui m'avait été adressée par le grand rabbin de Bruxelles, et qui m'a expliqué que, même dans les textes sacrés, il y avait, au fond, une légitimation de la défense de Mérin. Bon. Euh, Monsieur Sandler, j'ai rencontré tous les matins. Nous nous sommes parlés. Je respectais évidemment son chagrin. Je veux dire, monsieur, que j'ai trouvé euh, scandaleux, et, et pardon si c'est une digression, mais je ne peux pas me l'interdire, que l'on vous dénie la nationalité française parce que vous aviez fait le choix d'enterrer vos petits-enfants et votre fils, là où vous avez choisi de le faire. Je ferme cette parenthèse. Voilà ce que c'est que que d'être avocat. Quand je suis sorti de cette audience, vous avez peut-être vu ces images, certains ont proféré des injures, on a même par mail menacé mes enfants, Bon, c'était un dingue qui regardait trop la télé, pas regardait trop la télé, surtout les choses. Ouais, ouais, toujours, toujours à 12 raisons de la rue. Et, et, et, et j'ai pu dire, euh, des choses qui étaient, euh, mal perçues, mais je pense à la mère de Mérin. Bon. On savait, j'ai été très clair là-dessus sur France Inter, qu'elle avait menti. J'ai même dit à l'époque, menti comme une autre chose dedans. Mais j'ai dit, c'est sa mère, au fond, voilà. Il y avait un fils qui s'était fait euh, tuer euh, lors de l'interpellation, l'autre qui était tantôt, c'est sa mère. Et quand euh, votre confrère demeurant m'a interpellé, je lui ai dit, mais enfin, c'est pas une vache qui avait on peut au moins lui reconnaître ça. Et lui nier ça, bah, c'est se mettre au même niveau que, que ces gens qui sont des terroristes et qui ne respectent rien. Voilà. Ces propos-là, je les ai tenus, je me suis expliqué là-dessus, et j'essaie de vous dire à quel point... Il était utile, au-delà au au de ma personne, c'était pas le problème, euh, que euh, mes rats euh, soient défendus. J'ai fait ce choix d'accepter de, de, de le défendre en toute lucidité. Je veux dire, c'est pas pour la, notori la notoriété, j'étais déjà un avocat connu, et ça m'a valu euh, plus d'injures et d'insultes que, euh, que, que de. d'honneur et de flatterie et de. de voilà. Je l'ai fait parce que euh, c'était. Voilà, même celui qui incarne le mal absolu dans une démocratie, dans un état de droit, dans un état civilisé doit accepter l'augure de ces règles, même si et je l'entends, elles peuvent être douloureuses pour ceux qui sont dans le chagrin. Voilà, ça c'était notre ministre de la Justice Gardeceau, Eric Dupont-Moretti. Ces propos, euh, Eric, je vais vous dire, euh, tes propos vont rester dans l'histoire. Même peut-être euh, euh, les enfants, nos enfants, doivent euh, l'apprendre à l'école, à l'université, surtout à l'université, puisque moi, c est, c est, ma femme est avocate, et une de mes filles aussi elle est avocate. Vous connaissez euh, Morgan, toutes et tous, ma fille, premier enfant, première fille, que je l'aime beaucoup. Euh, J'ai une autre fille aussi qui est avocate, cette année, peut-être elle va terminer. Et je crois que ça, avant tout, tous les gens qui vont mettre leurs pieds euh, dans les écoles français, cette morceau d'Eric euh, dupont -de moretti devra l'apprendre. C'est quoi la démocratie et c'est quoi la dictature C'est quoi euh, respecter la justice Parce que ça, ce n'est pas respect de Mera, c'est respect de la justice. On, euh, on ne dit pas demain, voilà, il était condamné comme si comme ça. Non, un avocat, même d'office, pour chaque euh, individu, c'est première règle de la démocratie. Et euh, Eric Pont de Dupont-Moretti, de il a bien expliqué dans quelques minutes cette histoire, mes chers amis. Ici et maintenant, t'as raison, c'est ici et maintenant.